Alors, Stéphane Edouard, bonjour. Le sociologue à lunettes est avec nous. Avec ses lunettes. Donc, on va faire une expérience sur mon live pour la première fois. On va communiquer avant le live et je diffuse par tranche de 5 minutes nos propos. Je ouais. pense qu'on peut qu Ce, par... ce n'est pas ce qu'on appelle un deep fake. Qu'est-ce que c'est un deep fake C'est les, les doublages, tu sais, où on prend une, la bande visuelle de quelqu'un, puis on imite sa voix tellement bien, on colle sur les lèvres. Non. Non, c'est le vrai là qu'on a. The, the one and only. <rire> Alors du coup, tu es confiné depuis combien de temps Tu habites en Italie, à Rome, il me semble J'habite, euh, en fait, j'ai deux foyers. Mm. J'ai la, la France et l'Italie, j'ai deux foyers officiels. Et au moment où euh, cette euh, mésaventure Corona-Truc a commencé, j'étais en Italie et bah, simplement, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix de rentrer ou de rester. Mm. Donc j'ai choisi de l'affronter ici. Et je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais manifestement... Euh, des premières vidéos sauvages que l'on voit sur Twitter, je pense que ça se passe mieux en Italie qu'en France, euh, notamment dans ce qu'on appelle les quartiers. Et même des médecins chinois, donc a priori objectifs, et qui n'ont pas forcément d'intérêt à blâmer un pays plutôt que l'autre, ont confirmé que sur ce coup, les Italiens étaient plus disciplinés que les Français. Ok, voilà. Disciplinés. Alors du coup, euh, on a vu qu'à Paris, ils ne sont... ils s'attendaient pas à... à se retrouver confinés. Le jour où on, a, où on a prévenu les Parisiens qu'il allait avoir un confinement, ils se sont tous rués à la campagne. Euh, je ne sais pas si tu as vu ça sur Internet. Oui, oui je l'ai vu et d'ailleurs ça m'a suscité une réflexion. Oui. Laquelle bah, Qui est que. Euh, alors, je vais prendre un tout petit peu de recul par rapport à la question. Je t'assure que je n'ai pas oublié que je vais y répondre. Je vais faire un tout petit détour par mon cas personnel. Donc, euh, peut-être pour ceux qui ne, me, qui ne connaissent pas mon travail et qui se demandent ce que, ce que je fais là sur mon canapé sur ta chaîne, moi, mon job, ce sont les relations humaines et particulièrement les relations hommes-femmes, mais on va dire toute forme de relations sociales. Donc, je suis un, un sociologue un peu pessimiste à la base, qui part du principe, qui part du postulat que les gens sont, sont mus par leur intérêt propre parce que, que leur rationalité se limite à la poursuite de leurs propres intérêts et que l'immense majorité n'a aucun sens du bien commun et que tout ce qu'on appelle bienveillance et tolérance et compagnie ne sont que des constructions temporaires tout à fait euh, vides de sens et ce sont des jeux d'acteurs en fait, voilà. mmh. parce que je... C'est ma formation intellectuelle, c'est ma constatation empirique au cours de ma vie et c'est ce que je pense. Et là, tu en as eu le, la confirmation dans des états de crise Moi, oh, c voilà. Merci. Bah Donc, oui. On me reproche depuis 15 ans de, euh, dans mes consultations téléphoniques, dans mes conférences, dans mes séminaires et dans mes écrits. On me dit, tu n'es pas assez positif, tu n'es pas assez stimulant, tu n'es pas assez... Euh, euh, pour quelqu'un qui se prétend coach, tu n'es pas très encourageant. Bon, D'abord, je ne me prétends pas coach, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Ne, mmh. de, de, ne débrayons pas trop. Tu n'es pas assez encourageant. Tu n'es pas assez stimulant. Tu ne vois, euh, euh, vois pas le bien. Euh, tu ne vois que le mal. Euh, les gens ont des potentiels illimités. il sont prêts de les découvrir. Dans des circonstances exceptionnelles, les gens se découvrent. Et toi, tu refuses de croire qu'ils se découvrent. Bon, très bien. Eh bien, voilà eh, moi j'ai une question, j'ai une question à ce sujet-là, parce que là en effet en état de crise on voit que tout le monde est bien bien euh, donc euh, comment dire individualiste et puis surtout. Attends, euh... je vais pas arriver à l'histoire des ah, Parisiens qui font Oui vas-y vas-y. Vas et ce qui va se passer avec les Parisiens qui ont immédiatement calculé où était leur propre intérêt individuel à eux et à leur famille et qui se sont enfuis, eh bien il va se passer exactement la même chose. Je me frotte l'œil mais j'ai du gel hydroalcoolique donc je ne devrais rien risquer. Il va se passer exactement la même chose qu'il s'est passé en Italie il y a 15 jours, quand les confinés de Lombardie, c'est-à-dire de Milan et de Bergame notamment, Bergamo notamment, se sont, eu vent, il y a eu un délit d'initié, ils ont appris qu'ils allaient être confinés le lendemain, ouais. se sont tous cassés chez leurs parents et grands-parents dans le sud. D'accord, donc pareil qu'en Italie, c'est pas une spécificité en... française. Non, non, non c'est pareil, mais attends, tu vas voir, en Calabre, en, en Sardaigne et notamment dans les Pouilles, parce que 80% des Italiens viennent des Pouilles en fait. C'est mmh. une statistique, euh, ça me sort comme ça. Je ne sais pas ce que c'est les Pouilles. Hein. C'est incroyable à quel point ils viennent des Pouilles. C'est quoi les Pouilles Résultat, maintenant, Il répond nous sommes de... le. C'est quoi, quoi les Pouilles C'est quoi Qu -ce les Pouilles Qu'est-ce que c'est les Pouilles Tu me dis euh, les Pouilles, ils viennent tous des Pouilles, ça veut dire quoi C'est quoi les ben, Pouilles C'est une région au sud-est de l'Italie. D'accord, ok. C'est une région, la Poulia. Et aujourd'hui, plus de 50% source France TV Rome, plus de 50 des contaminés du Sud sont des exfiltrés du Nord qui se sont cassés avant les mesures de confinement et sur ceux qui se sont cassés, 15 avaient déjà des symptômes de fièvre. OK. Donc, c'est exactement ce qui va se passer à Paris mmh. parce qu'on refuse l'assignation à résidence, parce qu'on refuse toute forme de contrainte, parce qu'on refuse toute forme de coercition et parce qu'on calcule la maximisation de son intérêt propre, on se casse et on transmet le virus. À qui À ses parents, à ses proches, à sa famille, à son village d'origine. C'est ça. Pourquoi Parce que l'agent pathogène n'a pas de symptômes. On peut tous porter le virus mmh. sans... Peut-être que moi, je le porte, d'accord Et je n'ai pas de symptômes. C'est ça. Donc, c'est un exemple parmi des centaines et des centaines et des centaines qui vont nous démontrer tout au long de cette crise, en tout cas pour ceux qui survivront, ouais. que la réalité de l'homme, son instinct de survie, son logiciel de base, c'est la maximisation de son intérêt personnel au détriment de toute forme de collaboration ou de bienveillance qui ne viennent qu'en qu second plan une fois qu'on est bien au sec. Et, et à ce prix, on fait courir des risques aux, aux autres. Donc c'est des, un, des, un des innombrables exemples qui montrera que la nature humaine est beaucoup plus proche de mes analyses que de celles que l'on veut euh, se convaincre de, de transmettre. J'ai une question ouais. sur, pour conclure ce sujet. Euh, J'ai eu le sentiment, en voyant tous les Parisiens euh, retourner à leur province natale avec leur, euh, leurs parents et leurs grands-parents à la campagne, à aller se planquer à la campagne, j'ai compris peut-être, je sais pas, j'aimerais te poser la question, pourquoi ils s'autorisent le luxe d'être euh, ou de gauche ou bien-pensant. Je me dis, ils s'autorisent le luxe d'être bien-pensant parce qu'ils ont plein de... de, de, de, de Comment ça s'appelle Ils ont plein d'options de survie. Comme ils ont tous une maison de campagne, des grands-parents à la campagne, des machins, des trucs, ils peuvent être bien-pensants à Paris, ils s'en foutent. D'ailleurs, on peut observer qu'ils ont voté Hidalgo et après, ils ont fui. Comme une dernière petite crotte avant de partir, tu vois. Il y avait un... <rire> Statistiquement, ils ont voté Hidalgo et Ecolo à Paris et après ils sont partis, après ils sont rentrés à la campagne. N'exagérons pas, tous les Parisiens n'ont pas voté Hidalgo puisque je crois qu'il y a eu 46% d'abstention, donc ça ne fait que J'exagère, ça... j'exagère, mais est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce que cette attitude de, de, de bien-pensant, ce n'est pas une commodité parce qu'ils ont des logiques de survie Ils ont des plans de survie, donc ils peuvent très bien se permettre d'être bien-pensants, parce que de toute façon, ils sont assurés derrière. Cas, oui, oui ben, c'est tout le paradoxe, effectivement, euh, de, du, du sans-frontiérisme, de la tolérance absolue et de l'égalitarisme abstrait. C'est qu'en réalité, tu ne le promeux que quand tu n'en payes pas le coût à la fin. C'est ça. C'est pour ça que moi, de, de, de, de, de ma génération, on va dire, hein, ce qu'on qu appelle les, les pré-boomers, euh, que ce soit les métis, euh, les Africains, les Arabes, peu importe, tous ceux qui pensent, et je parlais encore avec un pote à moi qui s'appelle Selim, il y a, à qui je passe le bonjour, je, on en parlait il y a trois jours, tous ceux qui pensent un petit peu sérieusement se, votent tous FN depuis Bruno Maigret, quoi. Mmh. Je ne je, je dis pas que je vote FN, mais euh, plus je ne vote pas FN, mais, euh, mais, mais globalement, la logique, c'est que moins tu vas subir les conséquences de l'exaspération du peuple indigène, ouais tu peux te permettre de promouvoir l'exogène, c'est-à-dire le, le, le néo-arrivant, c'est-à-dire le, le, le sauvage. C'est voilà. ça. Et, et, et parce que les conséquences sur toi, tu pourras toujours les éviter. Oui, voilà. Et parce qu'ils ils font livreur délivrer et ils t'apportent tes courses, ce qui te permet en ce moment d'ailleurs, tous les bourgeois qui se font livrer leurs… qui continuent de se faire livrer mmh. leurs courses, et les néo-bourgeois qui commencent maintenant à se faire livrer leurs courses pour ne pas aller se mélanger au miasme mmh. du peuple, ils sont bien contents qu'il y ait des Sénégalais, des Maliens et des, euh, tous ces pseudo-syriens là qui n'en sont pas, mm. qui travaillent à vélo, sur des vieux vélos rouillés, pour 5 euros de l'heure, sans masque, pour leur livrer leur, leur Nutella. Mm. C'est toujours la même logique, c'est qu'on on promeut une idéologie dans la mesure où on ne souffre pas directement des conséquences. Ça, Quand on souffre des conséquences directes, en étant par exemple métisse comme moi, et C'est à dire en risquant quand les gens, quand les indigènes en auront vraiment plein le cul, d'accord, mm. Et quand ils vont se mettre à voter marine, voire pire que voire, euh, voire marine orthodoxe, on va dire massivement. L'amalgame va se faire sur qui L'amalgame va se faire sur des mecs comme moi, c'est à dire qui sont un peu bronzés, qui sont caféolés, mais qui en réalité sont le citoyen modèle. Mm. C'est à dire, Ça a déjà que... commencé hein, sur mes lives, on l'observe déjà. Félicitations au collège, félicitations au lycée, classe préparatoire. Mm. Euh, je, suis dans, je suis dans la tranche d'imposition, une des d'imposition les plus élevées. Je, je me fais ouvrir. Je, je donne 70% ce que, de, ce que vous, de ce que mes clients me versent à l'État. Je suis le contribuable. Tu continues à payer tes impôts en France, toi Oui, j'ai toujours payé mes impôts en France. Ah, putain, t'es motivé, hein Ouais. Ouais. ouais. <rire> On verra ce que va donner mon premier contrôle fiscal. Ouais. <rires> si mon premier contrôle fiscal est injuste, euh, bah, ça sera la dernière fois que je paye mes impôts en France. Voilà, ça va, ça voilà. passe, jamais... on, on... Souvent c'est le cas. C'est euh, sou souvent comme et donc, ça. Que ça commence, ouais, ouais. Vais... Du Mais, coup, c'est sur des profils entre guillemets parfaits comme le mien, mm. c'est-à-dire contribuables parfaits, casier vierge, euh, plein de trucs civiques que je ne mentionne jamais, comme du bénévolat et des dons divers que je ne mentionne jamais. Mm. Euh, c'est sur moi qu'en en fait, le beauf de base, le, le personnage de Marceau, si tu veux, tu mmh. vois, le, le, la, euh, le, le René de Marceau, Brum, ouais. mmh. voilà, le Brum va passer ses nerfs, par amalgame. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, il n'osera pas passer ses nerfs sur un vrai Momo. Oui, oui, bah, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, déjà, le vrai Momo, donc euh, comme ça… Euh... Il va passer ses nerfs sur moi, et donc en fait, c'est pour ça que je ne promeux pas euh, cette idéologie-là. Ouais. Bon, écoute, c'est noté. Alors, on va passer aux deux derniers sujets, aux deux dernières questions, puisque, en fait, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est sur le plan économique, et euh, donc personnel et global, et euh, sur ce qui peut attendre la France, étant donné que tu as deux semaines d'avance, tu vis à Rome, donc, tu as deux semaines d'avance sur nous, Français, en termes de confinement, voire de violence. Alors, est que, qu On dit commence... On est, à, on est à, au dixième jour de confinement. Vous, vous êtes au dixième jour de confinement, nous, troisième Ouais, dixième euh... tour pour l'Italie du centre et du sud, ouais. le nord-est a commencé en avance, je crois que le nord-est doit en être à 15 ou 16 ou 17, quelque chose comme ça. Ok, alors il s'avère que, euh, moi j'ai beaucoup relayé sur Twitter de la, ce qu'ils disent de la fake news, moi je m'en fous, hein, je fais le tri plus tard, il euh, y a beaucoup de vidéos de violence en France qui... Après vérification, semble fausse ou contre-antidatée, etc. Donc pour l'instant, on ne voit pas une espèce de grande, grande vague de violence, même s'il commence à y avoir des petits épiphénomènes. Euh, est-ce qu'en Italie, ça a commencé Les pillages, le bordel, les... j'ai cru voir une vidéo d'un un, un mec en Italie, ou je ne sais où, qui tue sa femme à coup d'ordinateur en confinement. Ah non, c'est à Genève, ça, mon coco. Hein C'est à Genève, oui, tu as raison, c'est vrai. Euh, le confinement, est-ce que ça va rendre fou les gens est-ce qu'ils vont se battre pour du, du papier cul Est-ce que vous, vous avez de l'avance sur nous par rapport à ça Comment ça va se passer, cette histoire Alors, euh, puisque nous nous suivons mutuellement sur Twitter, mmh. je vois que tu y partages. Mmh. Euh, c'est quoi, d'ailleurs, ton compte Twitter Vas-y, fais un petit peu mmh. la promo. RSA Teddy Boy, je crois. Bon, d'accord. Le mien, c'est d'Influence. Comme mon site, d'ailleurs, omninfluence.com. Euh, alors, les, je vois aujourd'hui beaucoup plus même avec les précautions que tu as prises en disant que certaines ne sont pas vérifiées ou vérifiables, mmh. je vois quand même beaucoup plus, mais beaucoup plus de scènes de pillage et de scènes, on va dire, de barbarie primaire ouais. dans, le, dans, le, dans la, ce qu'on appelle les banlieues françaises, dans les banlieues italiennes. Okay. Moi, je n'habite pas la banlieue, j'ai la chance, entre guillemets, d'habiter le centre-ville, mmh. il se passe quelque chose. Enfin, mon appartement romain est dans le centre-ville plutôt et il se passe quelque chose de... Qui, qui joue en notre faveur, c'est qu'en fait, tous les touristes étant partis, mmh. se retrouvent avec une densité de population, c'est-à-dire de résidents, assez faible. À donc. Paris, à Bordeaux, exactement Paris, à Bordeaux. Du coup, il y a une espèce de rééquilibrage. Mmh. Si, si la vraie population incluait les millions de touristes, ouais. je ouais. pense que les super-êtres seraient vides. Ouais. Mais comme ces gens, évidemment, se, ont tous été rapatriés ou mmh. se sont tous mmh. cassés, du coup, on bénéficie un peu d'une surabondance de ressources pour l'instant, les chaînes d'alimentation ne sont pas cassées, mmh. les règles dans les supermarchés sont plutôt bien respectées. Euh, quelques minutes avant d'enregistrer, je t'envoyais deux photos mmh. des courses que j'étais allé rap rapprovisionner sur le pouce. Tu vois les gens extrêmement dociles à 5 mètres d'écart l'un de l'autre mmh. et tu vois des marquages au sol pour respecter les distances, etc. Donc, ça se passe plutôt bien dans un contexte ultra central, vidé de touristes, ouais. okay. euh, et je ne vois pas autant de vidéos, d'émeutes, de macaques et de barbares dans les, dans les, dans les banlieues. Il y en a mmh. peut-être, en tout cas, il y en a beaucoup moins qui tournent, mais ça, c'est pour le côté euh, optimiste, on va dire. Mmh. Le côté beaucoup moins optimiste, c'est de compter les semaines, de voir que le premier échéancier qui était le 3 avril, ouais. la première euh, promesse de date de fin à mmh. pas tenu, donc ça sera plus loin que le 3 avril. C'est ça, ouais. Et là, euh, j'ai beaucoup de doutes. C'est mon côté pessimiste, réaliste qui revient. J'ai beaucoup de doutes sur la résilience des gens, mais vraiment beaucoup. Ah. Je ne suis... je vois pas tellement comment tu vas confiner des gens chez eux plus de 15 jours. Je, ouais. suis, je pense que tu reçois bientôt l'ami Pierrot. Mmh. Euh, avant, qui... théoriquement, on le reçoit avant. Bon, alors tu auras déjà reçu Alors où nous parlons euh, l'ami Piero San Giorgio à qui oui. on passe le bonjour. Lui avait des études, des études, de, je crois, d'abri anti-atomique. Ouais. Il disait que les gens, ils tenaient confinés 15 jours. 15 jours seulement euh, Et qu'après, ils devenaient un peu irrationnels et qu'ils se mettaient en danger qui qu'ils faisaient n'importe quoi. Sérieux euh, Moi, là, j'en suis à 10. Ouais. J'en ai marre, mais évidemment, je tiens bon. Euh, je doute que ce soit le cas de tout le monde. Ouais. Je doute que la plupart des gens euh, soient euh, simplement fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure de cuisiner, de faire leur propre ménage, vrai, de faire leur propre lessive. Il faut savoir que beaucoup, pour, pour plein de bourgeois, c'est quelque chose qui n'existe tout simplement pas. Mmh. Euh... D'où le fait du... qu'ils sont rentrés chez maman, du coup, peut-être. Voilà, donc, mais du coup, ils vont être confinés avec leurs parents et ça va être un, un, un, une autre forme de calvaire. Mmh. Et puis comme ça, ils font courir le risque à leurs parents qui sont plus faibles au niveau immunitaire de leur refiler l'agent le, pathogène, mmh. donc moi mon inquiétude va, va, va arriver fin mars en fait, parce okay. que fin mars on sera entre, entre 3 et 4 semaines pour tout le monde, et là, euh, et là je vois pas bien ce qu'on va pouvoir offrir aux gens pour les faire rester chez eux. Il pouvoir... y a un document anglais de scientifiques qui, parlerait que, euh, qui dit que dans l'idéal, alors apparemment c'est officiel, hein, dans l'idéal il faudrait un an de confinement avec euh, des petits trous euh, ouais. Pour endiguer vraiment le phénomène. Donc, on parlerait d'un an de confinement. Après, est-ce que l'État, est-ce que les États vont vraiment enclencher ça Ça, c'est une autre chose. Mais en tout cas, dans l'idéal, il faudrait un an de confinement pour euh, laisser que... le temps aux, aux, aux, aux médicaments de se produire et de se diffuser, quoi, en gros. C'est ce que j'ai vu passer également dans un papier entre 6 et 22 mois. <rire> Alors là, les mecs, bon, on sent que ça va pas tenir, quand même, à mon avis. Non, mais pas, pas, pas plus ici qu'ailleurs. Mm. Et, et ce qui est fou, c'est que euh, ces putains d'asiates, avec leur culture du masque, avec la, le principe de test, notamment par des pistolets infrarouges… Mm. Tu vois ce que c'est, des pistolets infrarouges oui, oui, oui, qui, qui regardent avez... la température, là. Voilà. Moi, je, il se trouve que j'en ai un pour tout à fait d'autres raisons, mm. parce que j'aime bien cuisiner, comme ça, tu peux mesurer la température de tes, de tes plats, okay. tes desserts. Tiens, je te le montre, regarde, il est là. C'est impressionnant, quand on n'en a jamais vu, ça marche très bien, en fait. Tu vois Voilà, comme ça, personne rentre chez toi s'il a de la fièvre. Hop, zéro consulting, sans fièvre. Ah oui. <rire> T'es à 35, c'est ça 38 J'ai pas vu. Attends, je suis à 31. 31, d'accord. À, la... un, un, un, à sang froid, la... une bestiole à sang froid, <rire> le mec. <rire> donc, euh, donc euh, par leur, par leur euh, avance technologique, par leur civilité, et surtout... Parce que… Alors, on dit qu'ils ont été supérieurs à nous. Je suis d'accord à 90 ils ont été supérieurs au niveau du respect de la contrainte, ils ont été supérieurs au niveau des tests, mais il y a quelque chose où ils ne jouent pas à égalité avec nous, c'est qu'ils ont accepté, d'accord, ils ont toléré que les rues soient quand même napalmées, c'est-à-dire que la fameuse ville de Wuhan, mmh. on a plein d'éléments vidéo qui attestent que tu as des camions qui ont nappalmé les rues et les ont recouverts du haut des murs au caniveau entièrement de ce <rire> qu'on qu appelle un désinfectant, pas mm. savoir ce que les Chinois ont foutu dans ce désinfectant. Oui, oui c'est sûr, c'est sûr. <rire> et pour, pour faire l'équivalent chez nous, il aurait fallu que le produit soit validé mm. sanitairement par la Commission européenne, etc., machin et tout ça. On en aurait eu pour des années. C'est ça eux, ils n'ont pas fait valider l'aspect, euh, l'innocuité du produit, mmh. directement balancer un truc dont on apprendra certainement plus tard que c'est cancérigène. C'est ça, ça. Oui, oui c'est certain. C'est une à la naissance, etc. Bien sûr, bien sûr. Ce produit qu'ils ont appalmé partout, c'est tombé dans les nappes phréatiques, les mmh. gens vont voir, enfin, on est bien d'accord. Donc, oui, ils ont été plus performants, mais ils ont toléré un impact écologique à moyen terme que mmh. nous, on ne tolère par... bah on pas. C'est vrai qu'on n'entend plus parler beaucoup d'écologie. Hein. Entend... Oui, oui c'est vrai que même les écolos, on ne les entend plus trop. Là. Ils cherchent plutôt la solution. Ils, ont... ils sont prêts à payer un peu de... le prix de la terre pour, pour survivre, là. les parisiens écolos. là. Bon, on, on va finir. À... On, va, on va passer au dernier sujet. Est-ce que les économies vont bien pour toi, à défaut d'aller bien pour le CAC 40 est-ce que ça se passe bien pour toi Est-ce que les gens t'appellent pour te dire « Allô, Stéphane-Edouard, comment supporter ma femme en confinement Je n'en peux plus. » Comment ça se passe, les affaires, là euh, Non, alors, ce qui est très drôle, c'est que... Alors, tu vas me croire ou pas Je ne te demande pas de me croire. Souvent, je te crois, mais vas-y. Mais moi, ça fait plusieurs mois que j'ai des appels ou des contacts de gens un peu désespérés. Mmh. Pas euh, désespérés... Euh, comment dire euh, euh, une, une forme de désespoir euh, un peu abstrait et qui surtout, ils n'arrivent pas à formuler. Ouais. Je, dois, je dois leur faire accoucher de leurs questions. Mm. Ça ne va pas. Ça ne va pas économiquement. Ça ne va pas très bien au point de vue du, du projet de vie. Ouais. Euh, ils ont une compagne ou une ex-femme dont ils sont séparés. Ça ne va pas. Et euh, comme me disait un, un ami ici qui, qui, est, qui est plutôt branché ésotérique, il me disait mais en fait Stéphane, tu as senti les premières vagues du tsunami. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que avant même cette crise sanitaire, il y avait une es une espèce de pas de désolation mais comment on pourrait dire de de désespérance des gens mm. où ils sentaient que ça allait péter de tous les côtés. C'est ça. Et finalement, ils arrivent même plus à dire où ils ont mal. Ouais. Et ils n'ont pas spécialement envie de s'investir non plus, d'ailleurs. Il n'y a non. pas envie de s'engager, la peur de s'engager avec une femme, parce que finalement, demain, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc, euh, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, j'en ai qui partent à l'autre bout du monde en disant que ça ne sera pas pire qu'à qu la maison. Euh, j'en ai d'autres. Euh, j'en ai un, là, récemment, je ne peux pas donner trop de précisions, puisque c'était un appel privé, euh, mais dont don, une rencontre comme ça, totalement fortuite, est tombée enceinte de lui. Et euh, il la connaît quasi pas, il l'a vu euh, genre cinq fois dans sa vie, ils mmh. se mettre à l'enfant ensemble en disant que bon bah finalement. Euh, pff, ouais, c'est euh, ça, tu vois, c est, c est ça une ou autre chose en fait, c'est le, le concept fait. du ça ou autre chose en ce moment. Tout le, monde, euh, tout le monde choisit sa vie comme ça, ça ou autre chose. Mais moi j'ai beaucoup d'amis comme ça hein, qui, qui ils sont surdiplômés et en fait ils choisissent des boulots, bon pff, ça, ça et puis demain autre chose, j'en sais rien. Ils font tous ça ouais, en ce moment. Enfin bon, bah juste qu'ils ont eu raison. Finalement, parce que là, on est dans un tel taux d'incertitude. Moi, quand je vois que les Parisiens sont partis à la campagne, avant, je me moquais d'eux parce qu'ils avaient tous des meubles Ikea un peu au rabais. Je comprenais pas pourquoi. Bah parce qu'ils sont tous partis du jour au lendemain. Heureusement qu'ils n'avaient pas de meubles. Heureusement qu'ils n'avaient pas d'attache au final. Tu, tu, parles, tu parles à quelqu'un qui a dû déplacer une partie de ses meubles, une partie de ses meubles à, à Rome mmh et à qui beaucoup ont, ont fait remarquer, mais pourquoi t'as pas tout revendu et tout racheté Parce qu'il faut oui. savoir un déménagement, ça coûte plus ou moins un euro le kilomètre, ouais. plus ou moins, et que ça m'a quand même coûté 4000 balles, en fait, de, de, de déplacer mes trucs, et, et, et j'ai souvent entendu, mais finalement, est-ce que c'était pas plus intéressant de tout racheter et tout revendre, et euh, je me méfie beaucoup des adultes qui prétendent n'avoir aucun attachement matériel. C'est bizarre, hein ça fait bizarre. Moi aussi, euh, comme moi aussi. si c'était une supériorité, ouais. tu vois On leur a vendu une espèce de philosophie euh, à la mort moelleux, un peu néo-bouddhiste, mmh. dans, dans laquelle le spirituel dépasserait le matériel. Et du coup, ils te sortent avec fierté, comme une espèce de marque d'intelligence, ouais, ouais. que parce qu'ils n'ont que du Ikea, c'est-à-dire en gros rien, ouais. c'est-à-dire quelque chose, un préfabriqué standard mmh. qui n'appartient à personne, eh bien, ils seraient supérieurs à toi parce qu'en fait, ils auraient… Euh, par la même, ils auraient dépassé leur attachement au matériel, et toi, ça. non. Mais en fait, je me méfie beaucoup de la psyché, la psyché, pardon, la psyché, psyché, psyché. Je me méfie beaucoup du, de l'équilibre psycho-affectif de, psycho de quelqu'un qui est capable d'abandonner tout ce qui l'entoure ouais. pour le remplacer par totalement autre chose et que ça soit équivalent. C'est toujours un peu des psychopathes, en fait. C'est vrai que c'est un peu spécial comme mentalité. Hein. C'est un peu… Oui. Euh... Et... C'est une espèce de forme de nomadisme, mais sans l'aristocratie. Oui, c voilà, c'est ça, exactement. Mais c exactement. Et les nomades, anthropologiquement, mmh. la caste nomade, le, le peuple nomade, ce sont les aristocrates. C'est ça. Pas les, demi pas les faux nobles, les vrais aristocrates. Mmh. Pourquoi Parce que euh, historiquement, d'un point de vue de l'évolution, ils savent que leur position est temporelle et qu'à un moment, ils seront chassés. C'est ça. Et donc, tous les aristos que je connais, aussi loin que je poursuis l'échantillon, tu sais qu'on connaît tous le monde entier à 6 euh, mm. ou 7 degrés euh, d'intermédiation, donc on mm. connaît qui on veut, mais enfin, je parle de ceux que je connais vraiment, que je fréquente vraiment, ont tous cette mentalité que ce qu'ils possèdent, je ne te parle pas des coquillettes et du jambon, mais je ouais. te parle de, de, leur, de, leur, de leur bien. ce qu'ils possèdent doit pouvoir être évacué ouais. ou vendu ou récupéré plus tard, tu vois. Ça, mais ça. en fait, quand, quand une bande de prolos cessait, à l'expatriation ou cesser au... à l'assignation à résidence à la Carlos Bode mmh. ou cesser à « Je fous le camp dans la minute », ça fait des scènes euh, d'émeutes grotesques. Oui, c'est ça. Ça fait des gens qui vont euh, euh, euh, abandonner leur animal de compagnie. et Ah, c'est les records pour... d'abandon d'animaux, mais oui. Sur des, des kilotonnes de Monster Munch oui. et de Nutella, tu vois Oui, c'est ça. Et euh, ouais, bah enfin, c'est Louis-Ferdinand Céline, on est euh, sur le voyage au bout de la nuit. Quoi. Allez, on conclut avec un, un. Je voudrais ton opinion sur le CAC 40 et l'économie. Est-ce qu'on va vers euh, l'arrêt total de l'économie et la destruction de, du monde capitaliste tel qu'on l'a connu C'est bientôt fini ou il y aura encore un rebondissement pour 5 pour ans Ou ça y est, c'est vraiment terminé, là, selon toi Alors, sur ce sujet, je marche prudemment dans les ornières d'un de mes maîtres à penser actuels qui s'appelle Jean Covici. Mmh et qui prédit qu'en réalité, il n'y aura pas d'effet rebond tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que le premier réflexe du système, ça sera de se reconstruire à l'identique, mmh. donc de réouvrir les mêmes lignes d'avions, okay. les mêmes lignes de bateaux, les mêmes, euh, les mêmes approvisionnements depuis la Chine, etc. Mmh. Mais que, parce que certainement une autre crise va venir percuter la reprise, mmh. que cette crise s'appelle une canicule, oui. que, que cette crise s'appelle un choc pétrolier, mmh que cette crise s'appelle un choc gazier, mmh. que cette crise s'appelle un choc migratoire, il y a quelque chose qui va venir euh, aplanir à zéro les effets du quantitative easing, okay. hein, donc, euh, ce qu'on appelle désormais euh, l'hélicoptère à monnaie, là. Mmh. On va filer 1 000 à 2000 balles à tout le monde, ce qui va donc renier la rente des possédants et créer une inflation démentielle. Mmh. On va tenter de relancer comme ça, mais parce qu'on va être percuté par une autre crise, je le disais, migratoire, euh, énergétique ou ce qu'on veut, là, du coup, c'est probablement l'échec de la reprise. C'est à l'occasion de l'échec de la reprise que se passera la prise de conscience. Mmh. Que si la reprise, si on réussit à instaurer avec du quantitative easing exactement les mêmes lignes de fonctionnement qu'avant, il n'y aura aucun changement. Par ouais. si contre, la reprise se pète la gueule parce que... On se mange, par exemple, une canicule sur une fin de confinement. Mmh. Je te laisse imaginer ce que c'est que d'être confiné par, par une canicule. Tu vois oui, oui, non mais j'entends je, bien Il y, y, y a un pote là, il commence à faire chaud, ça, il étouffe déjà. Donc euh, oui, oui. Ou qu'on se mange euh, un, un choc pétrolier ou autre. Mmh. Ah, du coup, par succession d'échecs, les gens vont finir par abdiquer leurs petites habitudes de merde. Tu vois ok, ok. Mais pas par... je, je pense que le, le corona ne suffira pas. Ok, donc on, on va, on va, on va... le système va se tenter de, de se remettre sur pied. Euh, c'est peut-être l'occasion du coup d'investir dans quoi alors Parce que le moment où le système va essayer de se remettre sur pied, au niveau économique, on investit dans quoi Le bitcoin, euh, une ferme autogérée où est-ce qu'on met notre fric Où est-ce qu'on met notre avenir On reste en bah vie voilà, -tire. Bah Moi, euh, si j'avais un grand hangar, j'achèterais plein de bidons de pétrole. Ouais. Parce que c'est pas cher. Il est à 20 dollars. Mmh. Et non, trêve de plaisanterie, écoute, moi j'ai des placements de père de famille, j'ai un petit peu d'or, j'ai un peu de bitcoin, mais je n'y compte absolument pas, ça descend, je ne le suis pas de près, et sinon j'ai beaucoup d'euros, enfin j'ai beaucoup d'euros, par rapport à plein de gens, j'en ai pas beaucoup, mais je n'ai que des placements de père de famille, je me dispense de tout conseil de placement, j'en suis sérieusement incapable. J'ai pas beaucoup d'actifs en bourse, ce qui fait que j'ai pas perdu grand-chose, voire rien du tout pour l'instant. Tu pas intéressé par le survivalisme Tu préfères rester en grande ville Comment tu vas faire si jamais il y a un problème Si ça tourne au vinaigre, tu fais quoi Tu laisses les meubles Mon problème avec le survivalisme, c'est que je connais la vie réelle des gens qui le prônent. Et en fait, ils ne vivent pas en survivaliste. Oui. Il y un truc à côté, oui. Mais c'est un peu le problème, en fait, avec ces mouvements-là. C'est que j'ai eu la chance ou la malchance de connaître dans l'intime, pas dans l'intimité, mais au moins de rencontrer ou de croiser, on va dire, ouais, ouais. 75 à 80 des gens que je suis sur Internet. Mmh. Et l'immense majorité ne vivent pas comme ils le prônent. Mmh. Je, ne citerai... je ne citerai aucun nom, mais quasi personne des gens que j'ai eu l'occasion de suivre et, je dis bien mmh. suivre et rencontrer, quasi personne, n'exemplifie, ne réifie, ne, n'incarne mmh. les valeurs qu'il montre à l'écran. Et je pense, ça, ça me vaudra peut-être des commentaires un peu acides, on dira « il se la pète » et tout, je pense être exactement dans la vie celui que je suis à l'écran. On s'est croisé à deux reprises. Mmh. Je pense que tu as eu l'occasion de le constater. Oui. Non, tu es plus mettre. sympathique en vrai qu'en vidéo. <rire> non, mais je... <rire> eh, ben, eh ben. Désolé. <rire> J'ai le même mode de vie, si tu veux. Mmh. Et... Et beaucoup n'ont pas du tout le même rapport à l'argent ouais. en réel et, et sur l'écran. Mm. Beaucoup n'ont pas du tout les mêmes options euh, dans le réel et à l'écran. Ok. Pour ça que je... Oui, bon, t'es pas motivé à aller te mettre une ferme autonome ou je sais pas quoi. Ouais, pour l'instant. Euh... Bah, L'autonomie, sait... euh, c'est un peu un mythe. Un de mes sociologues préférés qui s'appelle Edgar Morin. Mm a dit qu'on s'en sortira, et il a dit la, la, la mondialisation, on est en train de, de se rendre compte que la mondialisation, c'est l'interdépendance sans la solidarité. C'est vrai, bien. Oui, oui, oui, et oui. Je crois beaucoup plus à un réseau de solidarité mmh. concret. Que, qui d'ailleurs commence à se mettre en place ici. Hein. Oui, déjà, Et, euh, en France aussi, là, il, file les... il y a les filles qui coudent des... des masques, etc. On voit qu'il y a, finalement, il y a, il y a plus de positifs qui, dé... qui se dégagent pour le moment du coronavirus que de mecs qui volent dans les supermarchés. Hein. Il, y a, il y a pour l'instant plus de gestes de solidarité avec les applaudissements. Bon, ça fait très PNJ, mais voilà, c'est comme ça. Il y a les applaudissements t -t à 20h, il y a les gens qui font les masques, il y a les gens qui commencent à collecter de la nourriture pour les gens dans le besoin. Il y a plus de démonstrations de solidarité actuellement en France que de vols, pour le moment. Statistiquement, oui, bah, j'ai l'impression. En, en Italie, ce, ce système de, solidaire, de solidarité et de troc… Mmh. Je rigolais parce que récemment, j'ai échangé du savon contre de l'huile d'olive, par mmh. exemple, okay. et le, le, g, le gérant de Matratoria m'a trattoria a offert du gel hydroalcoolique parce que j'en avais pas. Okay. Euh, c'est beaucoup plus naturel. Mmh. Je, la, la France, ça, ça va faire appel à des souvenirs quasi préhistoriques okay. parce que disparus depuis très longtemps. Mmh. Ici, c'est plus naturel, euh, c'est plus répandu, et je pense que même si d'un point de vue de la performance, l'Italie euh, s'en sort mal parce que le nombre de morts est, est dramatique, mm. euh, je pense que pour ceux qui vont passer au travers, la solidarité va être plus simple. Mm. Mais le nombre de morts en France sera équivalent à l'Italie. Je, ouais, les... oui. je prends les paris. On oui, bah, moi aussi, oh, je... Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, Stéphane je vais te laisser un mot de la fin. Mes spectateurs, si tu as envie de leur passer un coucou ou un message, qu'est-ce que tu voudrais leur dire bah, écoute, euh, on ne peut pas faire un, un, un échange de bons procédés sans se faire un petit peu de. sans, sans citer au moins ses, les pages ou les endroits sur lesquels se retrouver. Bah, moi, ça me va, vas-y. Donc, j'ai cité mon compte Twitter tout à l'heure, Homme d'influence, euh, mon blog, homme d Sur YouTube, vous tapez tout simplement euh, Stéphane Edouard et vous trouverez ma, ma page. Mm. Et moi, moi, je parle des relations. Voilà. Donc, si vous vous êtes déjà euh, interrogé ou si vous avez l'impression que. Euh, voilà, vous avez une espèce de dilemme relationnel avec votre, votre, votre, votre copine, votre ex, votre, votre meilleur ami, votre, votre patron ou les gens en général. Si vous vous interrogez sur les comportements humains, bah, euh, il arrive que j'ai la réponse. C'est le moment, le moment d'acheter les, les phone coaching de Stéphane Edouard pour lui demander comment gérer son confinement avec son patron en télétravail ou euh, gérer sa copine. Euh, euh, voilà. ah, tu n'as pas besoin de les acheter en ce moment parce que comme je l'ai publié il euh, y a quelques jours sur ma chaîne, je les offre. Ah oui pendant, toute, pendant, pendant la durée du confinement, en tout cas du premier confinement, okay. j'ai dit qu'il les, les, était tout à fait possible de me, de me contacter. Donc, on a écrit oh, un petit mail à okay. réservation, au pluriel, at hommesd'influence.com, réservation, au pluriel, at tout attaché, point, point com. On m'expose un petit peu son cas et je, je rappellerai. Je pense qu'il faut que chacun mette du sien. Donc, dans la mesure de mes compétences, je vais aider les gens. Euh, je pense. Chacun doit également donner son sang dans la mesure où il se qualifie mmh. pour, donc, il remplit les critères pour. Donc, je... ça également. Euh, donner son sang, donner de votre temps, euh, partager vos ressources. Si par exemple vous avez trop de quelque chose, mmh. je sais pas, vous avez trop de pain, vous avez trop de machin, mmh. filez le à votre voisin. Et, euh, et donner de votre temps, voilà. Et, ok, c'est noté. Soit en profiter. Et... On va, on va essayer d'en profiter. Donc, homme d'influence sur YouTube, etc., etc., et les, éventuellement des phone coaching gratuits offerts si vous envoyez un mail, comme il vous l'a dit. De toute façon, on va vous écrire ça dans la barre de description et dans le sommaire en rediffusion. Et bien, ça me convient. Je te dis à la prochaine, Stéphane. Salut Teddy, salut Minou, et n'oubliez pas de prendre votre température. <rire> à la prochaine. On revient au live.